Bonjour c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. La semaine dernière, vous avez vu euh, la partie 2 de la réalisation des backlegs du Rockinger. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, une des dernières pièces que je vais réaliser. Alors, c'est le Hidrest. E euh, donc, ça va être une des dernières parties. Ça va être la partie qui vient ici, celle qui va tenir les barreaux avec l'assise. Alors, pour réaliser cette, euh, cette pièce-là, j'ai choisi deux morceaux de noyer. Comme vous pouvez le voir. Ils sont assez sympas, malheureusement il euh, y a un peu d'aubier, alors euh, je n'ai pas le choix, je vais être obligé de l'inclure, alors les plus belles parties bien sûr vont bien être mises en valeur, il n'y a pas de souci, tout ce qui est pourri avec l'aubier sera derrière, donc le bois est assez sympa, euh, je dirais même plus il est extraordinaire j'imagine même pas quand il va être euh, quand il va recommencer à recevoir sa première couche d'huile euh, je pense que émotion, les émotions vont être là vous, vous verrez, vous inquiétez pas alors vous voyez ce que je vous disais au biais au biais, écho, un petit tra, une petite trace de, euh, s'appelle, d'échauffage des chauff, des des bref, il est échauffé quoi, voilà donc je vais devoir assembler ces deux planches là alors je vais les assembler bien sûr, je vais pas les assembler les dominos ou quoi que ce soit avec des vis je vais les coller entre elles et je vais faire en sorte que l'aubier parte euh, en, quand je vais venir scier mon, ma courbe enfin, donc je vous sais. disais, mes deux pièces vont être collées entre elles à moi de choisir euh, les parties que je vais devoir garder euh, les parties aubier, bon, forcément vont, je vais essayer d'en éliminer le maximum mais il va en rester c'est sûr donc, je vais le placer judicieusement encore une fois. Alors, euh, ça, c'est le radius, c'est la forme en vue de dessus de mon. de, là, de mon. De mon où il reste. Alors, je vais venir le mettre dessus une fois que mes deux morceaux seront collés. Tracer. Pour avoir la forme. Alors, alors, imaginez encore une fois la perte qu'il va y avoir. C'est assez. Euh, c'est halluc assez hallucinant. C'est. Bon, bah, c'est pas très grave. Euh, en soi, mais ça me fait quand même chier vu la beauté du bois. Donc euh, ça va servir à un autre projet, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas ce que je ferai encore avec. Soit je ferai des petits carrelés comme j'expliquais je dans, une, une, dans une vidéo et euh, bah, je les donnerai aux personnes intéressées. On verra bien. Et euh, donc il n'y a, a rien de très difficile. Euh, le plus chiant, ça va être de garder... Euh, de garder la forme, enfin de, garder, de couper la forme à l'acier ruban. Voilà, c je crois que c'est être la partie la plus compliquée. Alors voilà, j'ai établi mes morceaux de la façon la plus judicieuse possible pour avoir le moins d'objets possible sur cette, euh, cette pièce-là. Alors, euh, je suis pas sûr de moi, bien évidemment. Donc, ben, c'est du kit ou double. Je vais, tenter, euh, je vais tenter ma chance, je vais les coller entre elles. Et ben, on verra après, on verra ce qui va se passer. J'espère ne pas faire d'erreur. Et puis, bah ben oh, s'il y en a une, ben c'est pas grave, on fera, on fera avec. Et ça pourra peut-être être joli, on ne sait jamais. Mais euh, l'objet est quand même assez dur, donc je me fais pas trop de soucis. Alors, laquelle je vais choisir euh, à votre avis, la bleue, la verte ou la rouge Pour ceux qui utilisent la petite bonde. Vous devriez savoir que c'est celle-là que je vais utiliser. Et pourquoi Parce que c'est une colle qui est faite pour l'intérieur. Alors, euh, toutes, toutes les colles sont valables. Celle-ci est plus particulièrement euh, utilisée pour euh, les comment ça Les tables, les planches à découper, vous savez, pour faire couper la barbaque. Celle-là, c'est intérieur-extérieur. Elle est plus... Euh, pour l'extérieur elle est waterproof oui euh, weatherproof pardon euh, bon la rouge ira très très bien il n'y a aucun problème avec celle là justement euh, c'est celle qui est utilisée le plus chez Titebond. alors quand vous utilisez un tube un, un, un pot de colle qui n'a pas été utilisé depuis longtemps ben, c'est comme Orangina il faut secouer sinon la pulpe reste en bas voilà, allez c'est parti pour une séance de collage alors il y a un peu de surface il ne faut pas que je me bourre sur les faces que je veux en coller Ah, vous voyez, normalement, ça ne pourra pas bouger, ça ne pourra pas se décoller. Si ça se décolle, bah, je me coupe les oreilles. Alors, vous voyez, là, il y a quelques serre-joints. Ça fait quelques kilos au centimètre carré. Euh, bon, j'ai serré un petit peu, bon serré mais pas, pas énormément, de façon à ce que ça plaque. Il n'y aura pas de soucis. Là, là, je vous garantis, sur facture, ça ne se démontrera pas. Si ça pète, ça ne sera pas au niveau du collage, ça c'est sûr. Donc, me voilà parti pour un séchage, euh, pour un serrage séchage de 24 heures. Je ne vais pas le défaire avant, ça ne sert à rien. Euh, ça va me permettre de, de commencer autre chose. Bien sûr, je ne le filme pas. Allez, rendez-vous dans 24 heures. Bon, ça y est, 24 heures de séchage, de serrage, et on démoule le cake. Donc voilà mon, mon morceau de bois est collé, desserré. J'ai enlevé le gros de la colle. J'avais fait encore le gros goré, j'avais tout laissé euh, couler. Euh. Mais ben, c'est pas bien grave, c'est enlevé. Maintenant je vais passer un petit coup de scie euh, circulaire ici sur le champ pour avoir quelque chose d'à peu près droit. Et ensuite je vais passer un coup de raboteuse, de dégo chisseuse pour faire pour faire mon, mon champ parfaitement Euh l'épaisseur je la laisse telle qu'elle, je n'y touche pas, c'est que je pas envie de me, me casser la tête, euh, euh, je ne vais pas me casser la tête à raboter cette pièce, euh, l'épaisseur le... va rester telle qu'elle, la matière partira sur la scie à ruban, donc bon, au final ça ne change rien, c'est me fatiguer pour rien alors que la scie ruban va faire le reste du travail. Voilà, donc euh, direction l'atelier, une petite coupe euh, à 90 degrés, ensuite un petit coup de dégo, et ensuite on passe au traçage de la pièce alors il n'y a rien rien rien de compliqué c'est un axe et deux, deux angles à 6 degrés euh, de chaque côté voilà c'est pas c'est pas plus compliqué que ça c'est pas je crois que c'est la pièce la plus simple à réaliser euh, le ce qui sera peut-être le plus chiant c'est de tracer les les, euh, les des trous pour qui, qui vont venir accueillir les spindles à part ça franchement c'est les dos dans le nez. Voilà. Alors rappelez-vous que quand vous utilisez ces petites machines-là, euh, bah, le casque pour le bruit évidemment, ou les bouchons anti-bruit, et éventuellement une paire de lunettes et un masque. Alors j'arrive pas... plus à retrouver mon masque, donc bah, je, vais me... je vais éviter de respirer. Voilà. Même si ça dure 10 minutes, euh, j'ai des poumons qui sont assez gros, donc ça devrait le faire. <rire> non, je rigole. Euh, ouais, les EPI c'est super important. Et quand on coupe à la scie, évitez les gants. Petit passage sur la dégo, euh, donc j'ai parfaitement réglé mon, mon éclairage par rapport à ma table, il n'y a pas de souci. Euh, là, dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser le, le protecteur, le pont, euh, ça ne rimerait, rimerait à rien. Euh, je ne vais pas le mettre à 12 cm au-dessus, il euh, n'y a aucun souci. Donc euh, pour ceux qui vont dire, ouais, mais il ne pas de protection, et eh bien non, on ne peut pas. Là, on ne peut pas. Voilà. Donc je vais juste raboter un champ, je vais faire en sorte qu'il soit d'équerre, normalement il n'y aura pas de souci. Au pire s'il n'est pas d'équerre c'est pas bien grave c'est pas une pièce de précision euh, ce qui est très important c'est d'avoir mes deux coupes parfaitement 6 degrés. Euh, donc c'est parti mon kiki tout doucement on va raboter ça bien verrouiller les tables Hervé prépare toi pour la machine Je vous avais dit, il n'y a, a strictement rien d'extraordinaire, c'est juste un champ. Euh, le reste, je ne touche pas. Donc maintenant, on va passer au traçage. Euh, il n'y a encore une fois rien de compliqué. Euh, là, c'est juste de la rigolade. Là, c est... <rire> on est encore dans notre zone de confort. Alors, je passe maintenant au traçage. Alors, rien de compliqué, comme d'habitude. Euh, je sais que je dois déjà tracer, tracer un axe. Alors je prends le milieu, le milieu de la pièce pardon j'ai un petit peu de mal à, à m'exprimer alors il y a 61 on marque 30,5 et je trace à l'équerre Voilà. alors c'est pas la peine que je monte plus haut il n'y a pas trop de grande importance alors maintenant je me suis fait un petit gabarit avec euh, les côtes enfin les côtes angulaires à 6 degrés donc je vais simplement m'aider de ce petit gabarit pour m'aligner sachant que avant que je coupe et avant de faire une connerie je ferai d'abord un côté à 6 degrés et j'irai vérifier sur le rocking chair qui sera monté c'est juste histoire d'assurer le coup, pas faire une grosse boulette comme je sais si bien les faire donc j'ai tracé mes extrémités mais c'est juste à titre d'information donc avec l'aide de ma fausse équerre réglée à 6 degrés je viens Tracé. alors c'est pareil hein, c'est juste à titre d'information sachant que ça sera ajusté aux petits oignons sur le rocking chair avec une mine ça marche beaucoup mieux voilà pareil de l'autre côté euh, et je ne vois pas mon trait il est là voilà, donc théoriquement j'ai l'écartement qu'il y a entre mes deux back legs, droite et gauche je vérifie juste ça correspond plus ou moins c'est pas trop mal sauf que j'ai ma j'ai mon comment ça s'appelle Ma fausse équerre qui a dû bouger. Vérification, effectivement, elle a bougé durant le transport. on est bien, on est parfait donc j'ai pile poil mon angle j'ai pile poil mes dimensions je vais pouvoir passer maintenant à la première coupe à 6 degrés alors pour éviter de faire une connerie je vais faire une coupe à blanc sur le plus sur le un des deux bords, je sais pas encore lequel euh, pour euh, vérifier si mon angle sur la machine est bien égal à 6 degrés. Alors, euh, normalement, il n'y a pas de souci. La machine est euh, réglée d'usine pour euh, être euh, pile poil, mais bon, on sait jamais. J'avais vérifié, je revérifie. C'est juste histoire de ne pas faire une grosse cagade. sur cette machine c'est euh, le presseur euh, vertical qui est d'une euh, c'est une horreur quoi c'est ah, c'est pas une horreur mais bon euh, ils auraient pu faire euh, vu le niveau de qualité de la machine je pense qu'ils auraient fait, ils auraient pu faire beaucoup beaucoup mieux là c'est fait je, je, par rapport à la, à la bécane ça fait ça fait gadget j'ai l'impression de voir un truc qui sort de taïwan quoi c'est c'est con hein. euh, jusque là c'est nickel alors quand on voit ça ça fait peur c'est bon moi personnellement ça ne m'assure pas Mais bon, on ne va pas se plaindre Il hein. euh, faudrait être con quoi. Donc je suis bien buté Sur mes guides Je suis bien à plat Sur ma table Je vérifie toujours, je ne connais pas encore très bien la machine Je vais faire ma première coupe à 6 degrés C'est juste pour vérifier euh, Si c'est nickel ou si ce n'est pas nickel Donc encore pour une fois Lunettes aspirateur et casse ce bruit Je sais pas. Je sais pas si on peut voir la qualité de la coupe. Ah mais alors là, je suis bluffé parce que c'est franchement net. On voit très très peu euh, bah, le pas d'usinage, enfin le, le, le passage des dents. C'est doux. Là, on passe un coup de papier de verre, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Hein. Franchement, c'est d'une qualité extraordinaire. Alors, je sais pas ce que c'est comme lame. J'ai pas, à vrai dire, j'ai pas regardé. Hein. Euh, C'est une boche, il n'y a pas de souci. Top précision, best wood, best for wood ou un truc comme ça. Et ben, alors là, franchement, je suis bluffé par la qualité de cette lame. Impressionnant. Bon, on va faire le test qui tue. On va présenter ça avec le gabarit. On va un petit peu la poussière. C'est parfait. C'est parfait, c'est un truc de dingue. Alors franchement, je suis... Euh, non, non, mais je vous le répète, je suis impressionné par la qualité de coupe de cette machine. Euh, c'est pas parce qu'on boche euh, là envoyé que je dois dire du bien, forcément. Donc euh, là en l'occurrence, c'est bon. Je vais pas la critiquer pour critiquer, pour histoire d'avoir le plaisir de critiquer. Le seul point noir, je vous disais, c'est juste le presseur vertical qui est, à mon avis, euh, une faute de goût par rapport à la qualité de cette machine. Donc vous avez vu, j'avais coupé la première partie à 6 degrés, je vais faire exactement la même chose, alors euh, je vais euh, y aller tout doucement, le but du jeu c'est que le morceau de bois coulisse tout doucement dedans, ouf, quitte à en avoir plus long, c'est pas grave, euh, les pieds sont assez souples pour pouvoir accueillir une caisse un peu plus grande, donc il n'y aura aucun souci, euh, même si l'angle ici fait 6 degrés et celui-là fait 6,5 ou 7 degrés, le pied va s'adapter parfaitement à la, à la tête alors vous m'avez vu faire euh, il y a quelques secondes euh, une première coupe pour voir si c'était euh, bon alors j'ai vérifié mon angle l'angle est parfaitement réglé il y a bien mes 6 degrés maintenant je vais passer à la coupe finale euh, du hydrest alors là si ma cote n'est pas respectée si elle est trop longue c'est pas trop grave si elle est trop courte c'est mort donc je me verrais mal rajouter des petits morceaux de bois des petites cales d'épaisseur ça ferait super dégueu mais il y a toujours moyen de bidouiller un petit truc qui, peut, qui pourrait être sympa donc normalement là elle est réglée aux petits oignons, il n'y a pas de souci. Euh, alors je ne sais pas pourquoi j'ai inversé mon sens de coupe j'étais un peu con euh, j'aurais dû faire un truc par retournement avec un tracé, ça aurait été vachement plus simple mais bon comme, euh, bah, comme, euh, comme euh, je découvre la machine et que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce petit de machine, on perd tous ses réflexes donc je passe à ma petite coupe normalement il ne devrait pas y avoir de problème, on verra bien et auquel cas, ben, s'il y en avait une, et ben, on ferait en sorte que ça soit rectifié assez rapidement parce que là je suis bien parti pour poser mon cul dessus très très rapidement angles à 6 degrés sont coupés, je vais passer maintenant euh, sur le, le rocking chair pour voir si ça s'emboîte parfaitement entre les back legs alors voilà mon idrest est coupé, il rentre parfaitement dans l'emplacement qui est prévu alors il est bien trop gros hein, mais vous vous doutez bien que je vais avoir un petit peu de coupe à faire. Alors il y a un petit peu de chantournage à faire. Je vais devoir. Alors elle est où la pièce hasard, elle n'est pas là. Si elle est là. J'ai la partie supérieure que je devais voir. Que je vais devoir couper, pardon. Qui va être comme ça. Donc il y a un petit peu de matière à enlever hein. je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de chutes encore sur cette histoire-là j'aurais pu faire une autre technique euh, à l'occasion je vous la montrerai peut-être mais là pour l'instant je vais me contenter d'avoir une grosse pièce un gros bloc de bois avec un peu de chute mais bon vous inquiétez pas ça servira donc maintenant je vais passer au traçage de cette petite bête là et à sa découpe Ben, me voilà sur la, euh, la scie ruban je vais couper les parties qui sont en trop et euh, je vais bien faire gaffe j'ai peur que sur cette hauteur là la lame dévie euh, sur le bas, enfin, à droite ou à gauche normalement elle est bien tendue elle est bien réglée, ça ne devrait pas y avoir trop de problèmes mais on ne sait jamais euh, j'ai jamais trop coupé de hauteur aussi importante donc je me méfie si j'ai une petite erreur, c'est pas trop grave, sachant que le morceau que je vais débiter va être complètement encore galbé, de haut en bas, enfin dans tous les sens. Euh, vous allez voir, c'est encore un, un truc de dingue. C'est une pièce qui va être de toute beauté. Il y a un gros, gros, gros travail dessus. Couper la première partie euh, même avec l'aubier je peux vous garantir que c'est magnifique donc euh, au final l'aubier je suis pas mécontent de l'avoir laissé je vais attaquer la deuxième coupe euh, alors finalement ça va, elle coupe bien droit je suis assez content, alors, il y a un petit décalage mais c'est pas bien grave euh, ça, ça va le faire il n'y a pas de souci. Mon reste coupé. est coupé. C'est une belle pièce, comme vous pouvez le voir. Euh, le maillage du bois et <rire> le veinage du bois, pardon, est assez exceptionnel. Euh, je pense que ça va avoir, du... Ça va être du plus bel effet. Alors, l'arrière est un peu moins bon, forcément, vu que c'est deux planches de bois différentes collées l'une contre l'autre. L'aubier reste très dur, donc je ne vais pas l'éliminer. Euh ça va être retaillé encore un petit peu, je ne sais plus trop comment, là, une forme un petit peu comme un chapeau de gendarme, mais sur le bas en haut c'est juste un arrondi, en fait ça va être, bah, ça va être beau quoi, bah, j'espère, je dis ça va être beau, mais bah, je peux pas dire que ça va être beau, parce que je suis jugé parti, donc euh, hey, merde. ça sera à vous de, de, de me le dire, alors ça va venir comme ça, hein. comme vous pouvez voir c'est ajusté aux petits oignons Alors pour euh, faire la partie arrondie du bas de mon idrest, donc mon euh, appui-tête, euh, j'ai dû faire un petit gabarit. Alors un gabarit papier. c'est symétrique. j'ai un, fait une première courbe, je me suis aidé après, ensuite d'un papier calque. Je l'ai retourné, j'ai enfin j'ai gravé. Enfin vous connaissez tous la technique hein, du report de trait euh, en, en, en retournant le. le le papier calque, donc c'est quasiment la même forme hein. bon j'ai fait un petit peu le gorée, mais ça donne euh, l'aspect général de la courbe qui va y avoir sur enfin sous l'appui tête donc maintenant avec ce petit truc là je vais le prendre je vais le coller sur euh, euh, mon morceau de bois et ensuite je passerai à la ruban pour chantourner cette forme là Je vais tracer euh, un peu ce qui m'intéresse le plus, c'est à dire le sur cette pièce là, c'est euh, l'emplacement des spindles, alors pour m'aider je vais tracer une ligne à 12 mm du bord, comme ça, alors s'il y a des traces de, de trusquin, c'est pas très grave ça va partir vous inquiétez pas Voilà. Donc, maintenant, avec l'aide de mon compas, j'ai fait faire euh, 7 emplacements pour les 7 spindles. Alors, ils sont répartis à distance égale. Entre chaque trou, j'ai un entraxe de 72,8 mm. Donc 73 quoi. Hop. Je refais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc je me retrouve bien avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trax pour mes futurs spindles alors là j'ai monté un forêt de 9,5 mm alors euh, le petit gars il préconise un forêt de 7 huitièmes de pouce c'est à dire 9,45 euh, ou 46 je sais plus combien en centimètres en millimètres pardon donc 9 mm5 ça ira très bien je vais Percer ça droit, alors vous voyez pourquoi il fallait pas que je coupe le bas de mon enfin le haut, le haut de mon de mon C'est ben simplement pour pouvoir m'appuyer parfaitement, alors d'équerre dans tous les sens sur euh, le, la table de, de la perceuse à colonne. Voilà, c'est ni plus ni moins pour ça. Une fois que j'aurai fait mes trous, je pourrai passer à la découpe du galp de la partie supérieure. Bon, j'ai fait mes 7 trous à égale distance j'ai un petit peu galéré là pour les percer euh, dans le biais c'est un peu compliqué Et bon ça s'est fait tout seul il n'y a pas de souci hein, mais euh, le forêt partait un petit peu en sucette donc euh, bah, j'ai dû me débrouiller j'ai fait tout doucement comme j'ai pu hein, vous avez pu voir euh, c'est pas le plus c'est pas ce que j'ai vu de plus dur sur le rocking chair donc ça m'a pas trop inquiété alors maintenant une fois que mes trous sont faits je vais pouvoir passer à la découpe de la partie supérieure du e-drest. Donc là, j'ai tracé un trait. Alors, je me suis repéré sur mon siège, savoir que j'avais tracé plein de traits sur une back legs. C'était des repères pour savoir où je devais aller. Donc, j'ai tracé un trait qui vient déterminer la hauteur maxi de mon e-drest, ici et à l'autre extrémité. Et ensuite, à l'aide de mon gabarit multicourbe, je l'ai pris. Je me suis tracé un axe, enfin l'axe qui était déjà présent, je l'ai re-retracé. Je suis descendu 4 cm en dessous euh, la, le haut de mon idrest. Et je suis venu tracer tout simplement la courbe qui était dessinée par mon gabarit multicourbe. Voilà, il n'y a, a rien de sorcier. Euh, J'ai juste fait attention à ce que ça soit le plus harmonieux possible, donc il n'y a pas une courbe, vous savez, une courbe bizarre, un truc à l'arrache. Donc ça donne ça. J'ai vérifié sur le fauteuil, ça donne pas mal. Il me reste maintenant à couper cette pièce là. Donc encore une fois, ça va être de la chute. Vous voyez, l'aubier va dégager. Donc au final, je me retrouve avec une façade, enfin une façade, euh, une. Euh, le, le devant de mon, de mon idrest quasiment sans obier. Là il y en a un tout petit peu mais c'est pas bien grave donc euh, c'est parti sur la scie ruban on coupe ça et ensuite ça sera un, un petit peu de finition sur cette belle petite pièce qui est euh, ma foi très jolie. reste la forme générale du reste est terminée me reste à faire euh, le galbe à l'aide du disque que qui va bien vous savez le petit disque vert bah, qui fait beaucoup de beaucoup de poussière et ben euh, je vais travailler un petit peu avec je vais lui donner sa forme finale enfin je vais dégrossir et ensuite je poncerai un petit peu donc je pense que je vais faire ça si ça aide de voir euh, je crois que c'est mal barré pour l'instant euh, donc j'ai un, un galbe encore en arrondi à faire. De toute façon, c'est arrondi partout. Euh, c'est limite, limite pointu au-dessus. Enfin, vous verrez. La vidéo sera beaucoup plus parlante que mon, mon blabla habituel. C'est, euh, Je peux vous garantir que le bois, là, euh, bah, moi je l'ai devant les yeux. Hein. Vous vous l'avez devant la caméra, enfin devant, devant l'écran. Euh, il est de toute beauté. Hein. C'est incroyable. Voilà. Déjà la fin de cette première partie sur la réalisation du HIDREST. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, des remarques positives ou négatives dans les commentaires de la vidéo. Euh, N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et je voudrais euh, vous remercier pour le passage aux 5000 abonnés. Merci beaucoup, merci de votre confiance. C'est avec grand plaisir que ben, ça me fait super plaisir en fait. Il n'y a, a pas de mots. Et euh, merci, merci, merci, merci.